Dans la version actuelle du prototype Winmash, telle qu'elle vous a été présentée dans la démonstration, nous avons un framework relativement souple. C'est-à-dire que nous partons des besoins exprimés plus ou moins clairement. À partir de ces besoins, nous essayons d'exprimer à travers la facette contenu quelles sont les données géographiques manipulées, puis à travers la facette interface, comment afficher ces contenus sur une interface utilisateur et enfin quels sont les comportements de ces données sur ces diverses interfaces à travers la facette relative aux interactions et nous avons ensuite la possibilité de générer automatiquement l'application géographique et donc pour la personne qui l'a spécifiée visuellement de pouvoir immédiatement évaluer et tester cette application géographique. Le processus que nous avons voulu toutefois reste relativement flexible dans la mesure où nous pouvons passer facilement d'une facette à une autre. Donc on peut passer facilement de la facette contenu à la facette interface et revenir à la facette contenu et ainsi de suite. À moyen terme, nous souhaitons introduire encore plus de souplesse et de flexibilité dans ce processus de construction et pouvoir démarrer par n'importe laquelle de ces trois facettes et revenir à n'importe laquelle des deux autres facettes. À travers ce schéma, nous souhaitons illustrer le cycle de développement court d'une application géographique. Donc, Tout d'abord, le concepteur spécifie ses besoins dans l'étape de conception. Grâce à des outils de génération automatique de code, il peut immédiatement passer dans l'étape d'évaluation de son application géographique si l'évaluation se révèle satisfaisante on peut considérer qu'il a terminé son travail dans le cas contraire il peut revenir à l'étape de conception pour modifier visuellement tout ce qu'il a précisé, tout ce qu'il a spécifié et recommencer le processus tout d'abord le concepteur spécifie visuellement l'application géographique qu'il souhaite construire. Cette spécification produit un ensemble de fichiers au format RDF présentant le comportement de l'application à produire. Ensuite, un outil de type générateur de code parcourt ce fichier de spécification RDF pour générer le code source de l'application sous la forme d'un ensemble de fichiers HTML, CSS et JavaScript basés sur notre API nommé Wind. Ce fichier est ensuite automatiquement lu par un navigateur et le concepteur peut donc immédiatement évaluer ou tester l'application qu'il vient de concevoir.